Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de commenter si tu aimes ce look. Et c'est parti On commence par cacher nos sourcils. Pour voir la vidéo qui parle de ça, je te le mets dans la description. Puis je peins mon visage en bleu. C'est un bleu plutôt soutenu, en peinture à eau. Évidemment, je vous passe en accéléré cette partie car ça dure longtemps. On fait attention en peignant nos sourcils de ne pas enlever la colle. Je voulais un beau rouge n'importe quoi, je voulais un beau bleu, assez opaque, du coup j'y ai passé hmm, 15 bonnes minutes. Et on descend le bleu dans le cou et sur les épaules. C'est sûr que vu comme ça, on dirait plutôt un shhtoo. <rire> Avant que le bleu ne sèche, on va venir apposer notre petite touche d'highlighter pour donner plus de relief à notre teint. Et on va le flouter au blender. J'adore les teintes bien contrastées comme ça Et je viens prendre une bonne dose de poudre pour fixer tout ça Avec une houppette en tapotant pour ne pas déplacer la matière et faire des trous Pour ce genre de make-up, j'utilise toujours énormément de poudre libre Il faut prévoir un gros stock Qu'est-ce que je m'applique Comme d'hab, j'ai réalisé mes yeux hors caméra Alors on va passer à la partie finale, c'est-à-dire les écailles de mystique je me suis fait un latex en mélangeant avec euh, du colorant alimentaire mais en séchant ça va sûrement devenir plus bleu, plus clair que ça donc c'est pas grave je mettrai un peu de, de de face painting donc je prends un pinceau avec un bout en silicone parce que sinon si vous prenez un pinceau normal vous pouvez dire adieu à ce pinceau et on va y aller Je suis un peu déçue parce que j'avais mis de l'épaississant à latex et ça n'a pas épaissi de masse. Pour les écailles, j'ai devant moi une photo de Mystique et j'essaie de reproduire son pattern d'écailles. C'est le moment minutieux du make-up. Il ne faut pas se planter pour ne pas devoir tout enlever et abîmer forcément notre teint. Donc on prend son temps et on s'applique. Bon, je voulais m'en accélérer car j'ai passé aussi beaucoup de temps. L'intérêt d'avoir collé nos sourcils c'est qu'on va pouvoir y appliquer dessus notre pâte de latex bleu, sans que ça se mêle aux poils. D'une part, on maîtrise la forme, et d'autre part, lors du démaquillage, ça ne va pas arracher nos poils de tête. Et ça, c'est pas négligeable. Au tout début début, je n'avais pas compris l'intérêt de protéger mes sourcils, et quand je me suis retrouvée avec un énorme trou dedans, je fais attention maintenant. En attendant que ça sèche, je vais venir déposer mon highlighter sous mes pommettes, mon nez, mon art de cupidon et mon menton. Et j'ai fini mes écailles hors caméra. Alors pour le moment, j'attends que ça sèche et je vais m'occuper de la bouche. Pour la bouche, je l'ai peinte en noir. Sinon le bleu fait ressortir le jaune naturel des dents. Et c'est dégueu. Donc quand ce sera sec, ce sera complètement... Euh, ce sera beaucoup plus foncé, donc limite je même pas à colorer bien bleu comme ça, je pense que je vais mettre ce bleu là par la suite sur mes petites écailles pour que ce soit un peu plus bench, en attendant j'attends que ça sèche et ça risque de prendre un certain temps en attendant que tout ça sèche, je vais mettre mes lentilles donc j'ai pas de lentilles jaune. mais j'ai des lentilles rouges qui viennent de TDD Eyes sur Instagram, je mets un barre d'infos donc on va mettre cela et on changera ça en post-prod voilà alors ah, donc celle que j'ai c'est les Monster Eye il me semble donc je vais mettre mes lentilles et je reviens évidemment les cheveux et les yeux sont pas de la même couleur, ce sera changé en post-prod parce que tout simplement je n'ai pas de lentilles jaune et euh, je ne vais pas colorer les cheveux en rouge juste pour un et maker. voici le résultat Aime ce look, n'hésite pas à t'abonner à liker et à commenter, surtout partage ma petite mystique ça me fera tellement plaisir, et en attendant prenez soin de vous, bye pour les photos, je vais rajouter des petites de parce que je me suis tous de son corps. c'est mystique un petit peu euh, à la façon perfection, à parfait Ah, ah. Pour voir la vidéo qui parle de Mécanine, Rejoins-moi dans le petit -ti. Oh Diablo, je ferais bien aussi